Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors bien évidemment, on vous souhaite une bonne rentrée parce qu'on espère que vous avez passé de bonnes vacances et que va, vous allez passer une très bonne année scolaire. Euh, malheureusement, de ce qu'on a pu voir euh, des journées de pré-rentrée, euh, pour un certain nombre de personnes, ça risque d'être particulièrement compliqué et nous serons à vos côtés pour vous aider autant que possible. Euh, le premier élément, c'est bien évidemment la situation à Saint-Martin qui est catastrophique, contrairement à ce que le recteur euh, a bien voulu faire croire en communiquant, en allant à mon désaccord pour inaugurer l'établissement. Euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a deux écoles primaires euh, à Sandy Ground et à Concordia qui ne vont pas ouvrir dans les délais parce que les travaux ne sont pas terminés. Euh, il y a bien évidemment le collège, Soaliga euh, qui est dans un état catastrophique et dont on ne sait pas si les horaires légaux vont encore une fois cette année être respectés ou non. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Euh, toujours euh, sur les lycées, euh, on a d'énormes problèmes d'emploi du temps dans un certain nombre d'établissements, dont euh, le lycée de Saint-Martin. Bien évidemment, au lycée aussi de Bainbridge, on a des emplois du temps qui sont catastrophiques. Et la réforme des lycées n'explique pas tout, puisque dans d'autres établissements, dans d'autres lycées, euh, les chefs d'établissement ont proposé euh, des emplois du temps qui semblent euh, à peu près corrects. Donc nous ça nous inquiète particulièrement cette situation et puis euh, ce qui est le plus grave en cette rentrée euh, c'est l'incurie totale de la région qui est incapable euh, de fournir les manuels scolaires à la hauteur de ce qui était attendu si bien que dans la plupart des lycées eh bien, il n'y aura pas de manuel scolaire avant Noël ce qui veut dire une gabégie de photocopie et puis un travail beaucoup plus important euh, pour les collègues qui vont devoir préparer leurs cours sans manuel ou avec euh, des, euh, des manuels qu'ils auront eux-mêmes et ça c'est tout du temps de Perdu pour travailler sur la réforme qui elle, déjà aussi, euh, va imposer aux collègues un temps de travail très important. Euh, pour le reste, euh, on a bien évidemment euh, au Collège euh, de, euh, du Moule, au Collège Général de Gaulle, euh, le chef d'établissement qui se fait encore une fois remarquer en étant incapable de donner des emplois du temps aux collègues, ce qui fait que lundi matin, quand les élèves sont arrivés, les collègues n'auront pas d'emploi du temps, euh, ce qui pose quand même un problème grave euh, pour ceux qui ont d'autres contraintes, des contraintes personnelles, des enfants, etc. Et puis, on se demande ce qu'il a pu faire pendant deux mois d'été, puisque euh, normalement, ça doit être consacré pour faire les emplois du temps et pour que les collègues puissent pouvoir s'organiser à la rentrée scolaire. Euh, ailleurs, on constate aussi des manques importants euh, d'enseignants, mais ça, on le savait déjà, puisque les suppressions de postes n'étaient pas justifiées. Preuve en est que de nombreux contractuels sont recrutés euh, dès le 1er septembre et même avant le 1er septembre, puisqu'à la pré-rentrée, on a vu un certain nombre de contractuels venir euh, dans les établissements scolaires, euh, et pas simplement en histoire, hein, dans de nombreuses discipline, donc les suppressions de postes n'étaient pas justifiées et aujourd'hui dans de nombreux établissements il manque des collègues, euh, alors on peut prendre les deux exemples les plus frappants, hein, que ce soit à Courbaril ou Aboiripot, mais globalement euh, cette situation-là était prévisible, le recteur ne l'a absolument pas anticipé. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation dramatique pour la rentrée scolaire dans de nombreux collèges. Autre point aussi grave, ce sont les services civiques qui n'ont pas été recrutés dans un certain nombre d'établissements. Donc à Trois-Rivières, la vie scolaire va être en très grosse difficulté pour faire la rentrée puisqu'il manque la plupart des services civiques. Et ça aussi, c'est un problème dramatique pour la gestion des élèves. Et puis enfin le dernier point, c'est la communication du recteur qui est absolument scandaleuse puisqu'il veut faire croire qu'à Saint-Martin tout va bien et euh, il a signé un partenariat euh, avec l'ARS, l'agence régionale de santé, euh, concernant euh, la lutte contre le surpoids et l'obésité, donc un plan de trois ans où... Tous les élèves de 4e d'ici trois ans vont avoir un diagnostic sur le surpoids et l'obésité. Donc c'est clairement un plan de communication et euh, le SNES et la FSU s'insurgent contre ce plan de communication puisque derrière ce plan de communication, euh, la réalité c'est que dans de nombreux établissements, il n'y a pas de cantine scolaire, contrairement à ce que demande le SNES et la FSU depuis plus de dix ans dans de nombreux établissements scolaires, il n'y a pas d'infrastructure sportive de qualité pour permettre euh, aux élèves euh, d'avoir des activités physiques et sportives euh, de qualité et, et le véritable problème, il est là. Il ne s'agit pas de faire un petit plan euh, pour faire joli euh, euh, du maquillage et de la poudre aux yeux. Euh, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait véritablement de quoi euh, permettre aux élèves d'avoir euh, de la nourriture équilibrée, au moins le repas du midi et qu'ils aient de la formation à cela. Et puis, bien évidemment, des activités physiques et sportives telles que la législation en vigueur le prévoit. Donc on voit bien que cette rentrée, elle est très mauvaise, elle est catastrophique, et donc on espère euh, que euh, cette situation va changer. Pour qu'elle change, il va bien sûr falloir une mobilisation des collègues. Donc nous vous invitons dès aujourd'hui, dès la rentrée, à vous réunir en heure d'information syndicale pour faire le point sur les manques.